Avec 16% de baisse en 7 mois, entrecoupé de petits rebonds mais sans suite, alors qu'en même temps, le Bitcoin battait tous les records et bat encore tous les records, la question se pose, faut-il encore croire en l'or Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous réfléchissions ensemble à la question qui est simple, l'or est-il mort Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, D'abord, soyez bienvenus parmi nous et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire dans les semaines, les mois, etc. qui viennent, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite, la cloche d'abonnement apparaît et vous savez ce qui vous restera à faire. Pour aller plus loin dans les sujets traités par cette chaîne, vous pouvez aussi vous inscrire à mon blog et à ma newsletter. Quand on compare les parcours du bitcoin et de l'or depuis environ 6 mois, on a l'impression qu'une partie des investisseurs dans l'or l'ont délaissé pour se porter sur le bitcoin. Dans cette vidéo, je vais analyser, tout du moins essayer de vous proposer des explications à la baisse de l'or depuis 4 mois et effectivement, parmi je veux dire, à la baisse de l'or depuis 6 mois, et parmi les, les raisons qui sont au nombre de 4, d'où mon lapsus, parmi donc les quatre raisons que j'envisage, la première que nous allons voir et que je vous propose d'analyser est celle qui concerne en effet la concurrence du Bitcoin. Sont son à retenir, le 6 août 2020, c'est le point haut de la phase de hausse que l'or connaissait depuis, depuis 18 mois, en tout cas de, de la sous-phase. Puisqu'en réalité, l'or est en hausse depuis beaucoup plus longtemps que ça, par, par période évidemment, par, par vague. Donc, c'est la fin de la dernière date, euh, de la dernière vague en date concernant la, la hausse de l'or. Et donc, depuis, l'or a, a perdu. Euh, enfin, au jour d'aujourd'hui, on est à moins 16 ou moins 17. Euh, et puis, bien euh, en même temps, donc, le bitcoin a, a connu une hausse formidable. Depuis le 28 septembre 2020, euh, autrement dit avec un démarrage de mois, mois plus tard, euh, le Bitcoin est passé de 10 700 dollars à 55 400, bref, a été multiplié par 5 sur la même période. Peut-on en déduire que bah, ça y est, le bitcoin a, a remplacé l'or et en particulier que le bitcoin a remplacé l'or dans tous les usages qui étaient ceux de l'or, autrement dit, pour toutes les raisons qui, qui faisaient que jusqu'à présent des particuliers, des entreprises, des personnes morales, des institutions pouvaient investir dans l'or. Alors ce qu'il qu faut observer pour répondre à cette question, c'est que pendant toute la période où on a vu le Bitcoin montait fortement et corrélativement, euh, l'or baissait, euh, eh bien, l'angoisse, le, le niveau général d'angoisse de la population était en baisse. C'est-à-dire qu'après les très fortes injections monétaires qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2020, afin d'éviter euh, la catastrophe sur le plan social, notamment sur le, également sur le, plan, sur le plan financier, sur le plan économique, euh, les... Le, le sentiment général de peur a, a diminué et ben, les gens ont eu tendance, et même plus que tendance, euh, à mentalement à sortir de, du, du sentiment de crise, du sentiment d'urgence, et euh, est né un sentiment de fausse sécurité. Et c'est dans ce contexte-là que s'est opérée la concurrence entre le bitcoin et l'or, et comme il n'était plus question... D'une de, de, mission de sécurité ou de protection concernant ces types d'investissements, dans ce contexte entre guillemets apaisé, euh, eh bien, euh, la concurrence a porté uniquement sur la, la capacité ou le potentiel de chacun de ces deux actifs à monter rapidement. Autrement dit, c'est leur, le, leur pouvoir spéculatif, euh, favorable bien sûr, qui a été pris en compte. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas de doute, le bitcoin était gagnant d'avance puisque dans les phases d'explosion du, du bitcoin, il euh, n'y a rien qui fait mieux que lui. Euh, et effectivement, x 5 en 6 mois, je ne crois pas dans, que dans l'histoire de, de la bourse, il y a eu beaucoup de, de, de valeur, beaucoup d'actifs qui aient fait de telles performances. deuxième facteur qui peut, enfin même qui explique la, la, la baisse de l'or, est un facteur qui est moins connu du public non professionnel, du public non, non averti en matière de questions financières, de questions de placement, euh, mais qui par contre n'a pas échappé aux professionnels et qui en ont tiré les conclusions. Ce deuxième facteur, c'est la hausse des taux d'intérêt. Alors c'est un phénomène qui est, qui est récent, et cette hausse d'intérêt, hausse des taux d'intérêt, je vais vous dire dans le prochain, dans le prochain point d'explication de la baisse de l'or, quelle année la, qu la cause mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que le, les taux d'intérêt sont toujours inversement corrélés au cours de l'or. Autrement dit, quand les taux d'intérêt baissent, le cours de l'or augmente, et inversement, quand les taux d'intérêt augmentent, le cours de l'or baisse. Alors, pourquoi c'est comme ça ben Pour ça, il faut en, en revenir à euh, la nature fondamentale de l'or. Donc L'or, euh, je, je l'ai dit maintes fois, et c'est vraiment ma philosophie là-dessus. L'or n'est pas un placement, l'or est une assurance. Euh, ce n'est pas un placement parce que justement, l'or, comme le disent ses détracteurs, l'or ne rapporte rien. Euh, si vous parlez d'or à votre banquier, il ben va vous dire n'investissez pas dans l'or, ça ne rapporte rien. Euh, par contre, investissez dans euh, le fonds maison que je vous propose, qui lui rapporte quelque chose. Bon. Euh, sauf qu'évidemment, il, il y a des risques sur le fonds maison qu'il n'a pas sur l'or. Ça, ça, il ne vous le dira pas, mais c'est pour ça que l'or ne tire pas à la même chose que d'autres actifs. Donc... L'or ne rapportant rien, eh bien, dans les périodes où, comme celle d'où on est en train peut-être de sortir, en tout cas dans laquelle nous sommes encore, ça c'est sûr, de taux d'intérêt ultra faible, la concurrence des actifs, euh, donc des autres placements qui eux rapportent quelque chose, eh bien, elle, elle disparaît du, du point de vue de ce critère-là, euh, puisque si, si on compare un actif qui ne rapporte rien, donc l'or, avec un autre actif qui ne rapporte rien, euh, de ce point de vue, aucun des deux n'est avantagé par rapport à l'autre. Par contre, euh, du point de vue de la recherche de sécurité, c'est l'or qui l'emporte. Ce qui fait que dans les périodes où effectivement les taux d'intérêt baissent ou sont très bas, eh bien, par effet de, de, de balance, l'or va monter. Et inversement, quand les taux d'intérêt montent, eh bien, la comparaison redevient plus favorable aux actifs autres que l'or. Et du coup, eh bien, il y a un phénomène d'arbitrage qui, qui s'opère par les, par les opérateurs, par les investisseurs, par les les épargnants, les gens vont vendre de, vont vendre de l'or, pas forcément tout l'or, mais enfin, vont vendre de l'or pour acheter d'autres choses. Et en l'occurrence, confirme le premier point de cette analyse, euh, ces derniers temps, ce que une partie du public a acheté, ce sont des bitcoins. Donc, ce phénomène concernant les taux d'intérêt, indiscutablement, c'est une c'est une cause de la baisse de l'or. Alors, vous allez me dire, bon, mais si ça continue comme ça l'or n'a pas fini de baisser. Alors effectivement, si ça continue comme ça, l'or n'a pas, pas, pas fini de baisser, et il pourrait baisser dans une hypothèse d'augmentation véritable des taux d'intérêt véritable, Parce que pour l'instant on est encore à des... Euh, bon le, le 10 ans, euh, le, le T-Bones, les, les obligations d'état américain à 10 ans ont augmenté à peu près d'un point depuis depuis trois mois, ou c'est ça, depuis depuis trois mois, bon ce n'est pas négligeable vu qu'on part de quelque chose qui est quasiment zéro, mais enfin ce pas encore des taux d'intérêt extraordinaires. Mais dans l'hypothèse où on aurait de vrais taux d'intérêt euh, qui, qui, pèsent, qui pèsent lourd, effectivement l'or pourrait perdre considérablement du terrain. Ma conviction, et là-dessus, j'aimerais bien savoir vous ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter dans, dans la zone réservée à, cette, à cet effet. Ma, con, ma conviction, euh, c'est qu'une hausse véritable des taux d'intérêt n'est pas possible. Alors, ils peuvent monter un petit peu. Alors, on a, on a un point de repère, et on a même le scénario qui se passe quand les taux d'intérêt dans la période actuelle augmentent. Euh, c'est ce qui s'est passé fin 2018. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il faut bien, bien se rappeler de ça, parce que euh, c'est un, euh, bah, une sorte de, de preuve, par l'expérience. Euh, dans le cours de l'année 2018, la situation, on dire, fondamentalement, était la même qu'aujourd'hui. Euh, L'endettement était un petit peu moins élevé, il y avait un petit peu moins de fausses monnaie, c'est-à-dire que les banques centrales, comme c'est il y a... Il euh, y, y, y a quelques années, il y, y a deux ans, deux ans et demi, euh, elles avaient eu moins de temps qu'elles n'en ont eu depuis pour créer encore de la fausse monnaie. Euh, mais globalement la situation était la même et tout déjà ne tenait que parce que les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs. Donc il se trouve qu'à cette époque, le, le patron de, de la Fed, qui était euh, Jerome Powell, euh, ce qu'il est toujours, euh, avait voulu augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs Trump, qui était président à l'époque, lui avait dit ne, ne faites pas ça, vous allez tout foutre en l'air. Et euh, vers la fin de l'année 2018, il y a eu un crack euh, fracassant qui s'est déclenché, déclenché sur les marchés financiers, spécialement américains, ça a commencé par là. Donc Powell a compris, bien sûr, ce qui se passait, c'est-à-dire que l'augmentation des taux d'intérêt qui, qui s'approchait des 3% aux États-Unis euh, rendait intenable. Le, le maintien de, de l'équilibre euh, du système de dette dans lequel on est, on est et sont, sont les États-Unis et qu'il fallait immédiatement euh, écraser les taux d'intérêt donc c'est ce qu'il a fait euh, il a il a changé son fusil d'épaule instantanément il a expliqué qu'il fallait revenir à des taux extrêmement faibles en l'espace de quelques mois euh, par baisse de à coup de 0,25 ou 0,50 il a il a, il a, il a excusé les taux d'intérêt donc on sait parce que 2018, fin 2018 par rapport à courant 2021, c'est quand même pas de l'histoire qui, qui remonte aux croisades, euh, donc on sait que euh, si, les taux, si on laisse les taux d'intérêt monter, c'est-à-dire que si les banques centrales laissent les taux d'intérêt monter, il va se reproduire ce qui s'est passé fin 2018, et ça va être une explosion qui peut-être cette fois ne sera plus contrôlable, parce qu'entre-temps, la quantité de matière explosive, explosive c'est-à-dire... De, de, de monnaie qui a, qui a été créée notamment à cause du Covid a été euh, multipliée et il ne faut surtout pas que l'explosion le, se déclenche euh, donc on peut être sûr que les banques centrales font absolument tout ce qu'elles peuvent pour empêcher les taux d'intérêt mettons de dépasser 2% peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs à, à 2% comme entre temps la, la masse de la, la masse de dette a augmenté 2% ça serait suffisant pour tout foutre en l'air On faudrait peut-être euh, les contenir encore plus bas. Voilà pourquoi je pense personnellement que les taux d'intérêt ne monteront pas. Et s'ils montent, alors là, c'est gravissime, ça veut dire que les banques centrales ne sont pas capables de les empêcher de monter. Et dans ce cas-là, accrochez-vous. Euh, si vous avez un siège éjectable, eh bien, euh, mettez vite votre parachute, euh, harnachez-vous, tirez sur le truc, éjectez-vous parce que ça sera la catastrophe des catastrophes. Conclusion de ce développement, eh bien, si on réussit à maintenir les taux d'intérêt, donc si l'action des banques centrales est suffisante, le permet, euh, l'impact, la, la tendance de l'or à la baisse à cause de cette affaire de taux d'intérêt sera limitée. Troisième, euh, troisième événement euh, dont, on, enfin, dont je vais vous parler, mais qui n'est pas véritablement un, un facteur de, de baisse du cours de l'or, c'est plutôt un facteur de hausse, mais je vous en parle parce qu'il est lié justement au deuxième, c'est-à-dire à, à l'augmentation des taux d'intérêt. Alors pourquoi les taux d'intérêt ont-ils augmenté C'est simplement à cause d'un démarrage, de ce qu'on estime être un démarrage de l'inflation, et euh, la seule façon, en fait, mécaniquement, quand il y a de l'inflation, ça entraîne une hausse, une hausse des taux d'intérêt de deux manières possibles, soit c'est une action de politique monétaire décidée par les banques centrales pour forcer l'inflation à baisser, c'est-à-dire qu'on augmente les taux d'intérêt pour diminuer la quantité de liquidité, pour diminuer la liquidité dans le but d'éteindre le phénomène de l'inflation. Soit c'est simplement, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, un, ce sont des anticipations inflationnistes de la part des agents économiques, et notamment des investisseurs bien sûr, qui estiment que l'inflation démarre, l'ensemble des prix va augmenter, et par conséquent, euh, il faut anticiper ça, c'est-à-dire il faut vendre ce qu'il y, y a lieu de vendre avant que, euh, ben, que ce qui est anticipé se produise réellement. Autrement dit, il faut vendre avant que vendre signifie perdre. Euh, alors, en ce qui concerne donc la cause de cette hausse des taux de c'est-à-dire l'inflation, l'inflation, pour l'instant, elle est trop faible pour, avoir, pour exercer un effet positif à la hausse sur l'or. Par contre, si effectivement ces anticipations inflationnistes se révèlent justes, c'est-à-dire que si l'inflation augmente dans les, dans les mois qui viennent et, et au-delà de l'année 2021, euh, et qu'en même temps, euh, la, la prévision que je fais, que d'autres font d'ailleurs, je ne suis pas une ai du originale de ce point de vue, euh, la, la, la prévision qui veut qu'on ne pourrait pas monter sérieusement les taux d'intérêt, eh bien au bout de, de quelques mois ou à la fin de l'année 2021, on, on arriverait à une situation dans laquelle on aurait euh, une inflation à ce niveau, mais des taux d'intérêt à ce niveau, ce qui signifie pardon, un, un taux réel des taux d'intérêt négatif. Et à ce moment-là, cela pousserait très fortement l'or à la hausse. La dernière raison qui explique, à mon sens, la hausse de l'or, là, elle est psychologique. Mais, euh, bon, psychologique, vous allez me dire « comment sais-tu, euh, comment, sais comment savez-vous que ce qui se passe dans la tête des gens ?» Alors, à défaut de pouvoir lire ce qui se passe dans la tête des gens, on peut comprendre ce qui se passe dans la tête des gens à la, à la lumière des mesures qu'ils prennent, à la, à la lumière de leurs réactions. Et euh, quand je vous parlais tout à l'heure de, euh, de l'arbitrage qui a été fait euh, par une partie du public, euh, donc des, des épargnants des investisseurs, euh, au détriment de l'or en faveur du Bitcoin, euh, je vous disais, c'est parce que ça se passe dans un contexte où depuis plusieurs mois, euh, on parle moins de euh, moins d'effondrements, moins d'effondrement monétaire, euh, moins d'effondrement boursier. Quoique, on commence à en reparler de, de, de menaces d'effondrement de la bourse parce qu'elle est très chère, mais bon, ça, vous entendez ça à longueur d'année depuis depuis longtemps, et en particulier depuis la crise de 2008, voire même la crise de 2002. bon euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut, qu faut toujours mépriser ce, ce, les, les avis pessimistes sur l'évolution de la bourse. Euh, mais en soi, le fait que des avis euh, qui annonce un risque de, de craque soit émis euh, ce n'est pas véritablement un élément nouveau dans le paysage et ce n'est pas euh, un élément qui, qui veut dire que ça va se passer et, et, et donc on peut comprendre que euh, une grande partie des, des personnes, surtout parmi celles qui suivent ce genre d'informations, euh, n'y attachent pas une importance euh, primordiale. Alors quelle est la, la psychologie euh, de ces personnes, en nombre non négligeable visiblement, qui ont arbitré de l'or en faveur du bitcoin, et eh bien euh, donc ces gens ont choisi la sécurité que représente l'or, enfin, plus exactement, ont renoncé à la sécurité que représente l'or pour pouvoir spéculer sur le bitcoin. Donc, quelque part, ça veut dire qu'évidemment, ils ont confiance dans l'avenir du bitcoin, et puis surtout, ça veut dire qu'ils pensent que dans le contexte actuel, la sécurité que représente l'or n'est plus utile. Donc, ce sont des personnes qui ont acté. Que, enfin, on crut pouvoir acter, on crut pouvoir acter, que euh, le fait euh, qu'on ne parle plus depuis, ou qu'on parle beaucoup moins, depuis trois mois, depuis six mois, euh, depuis neuf mois même, de, euh, des, des risques, d'effondrement divers que je, que je viens de, de, de vous rappeler, eh bien, c'était une réalité. C'est-à-dire que ces risques, effectivement, n'existaient plus ou existaient beaucoup moins. Et ça, c'est le phénomène, que ce, ce phénomène, euh, c'est celui que j'appelle, euh, c'est un horizon mental euh, qui ne dépasse pas quelques semaines. Euh, parce qu'en effet, quand on a un horizon mental de quelques semaines ou de quelques petits mois, euh, eh bien, effectivement, on peut avoir l'impression que, que, que les choses vont mieux. Euh, mais euh, en matière de cours de l'or, comme en matière de, de risques financiers, en matière de risque économique.. L'horizon, ce n'est pas quelques semaines, c'est des années. Ce qui s'impose comme déduction euh, immédiate euh, à l'appui de, de cette phrase, de cette constatation que je viens de faire, c'est que lorsque l'horizon va devenir de nouveau anxi anxiogène, euh, immédiatement, c'est-à-dire euh, qu'à euh, l'horizon qui est celui de toutes ces personnes, donc de quelques semaines, eh bien, le, euh, les, les risques qu'on avait oubliés, ou euh, auxquels on ne pensait plus, vont de nouveau euh, réapparaître, où, dont, où la situation va être telle qu'on va comprendre que ces risques de nouveau apparaissent, eh bien automatiquement, ces mêmes personnes vont changer leur fusil d'épaule, elles vont quitter l'investissement Bitcoin pour repasser sur l'or. Et à ce moment-là, on, on sera de nouveau dans un contexte favora, favorable, favorable à l'or. Dit autrement, l'analyse la, que j'ai produite, pour le, le premier point ex explicatif, euh, on ne sera plus dans un contexte euh, caractérisé par euh, la, la concurrence entre l'or et le bitcoin sur l'aspect euh, potentiel spéculatif, mais ça sera une concurrence sur l'aspect protection. En, en résumé ou en, ou en conclusion, comme, comme, on, comme on voudra, euh, si on observe chacun des, des trois points explicatifs, de la baisse de l'or, et je ne pense pas qu'il y en ait, ait d'autres, euh, on voit que ces trois points ont un caractère très provisoire, très conjoncturel, et que l'évolution mécanique de ce qui est en cours dans, dans les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire euh, les conséquences de la crise du Covid quand on va arrêter, quand on va arrêter les aides Covid, euh, le problème permanent... Euh, de la, du, du, be, du besoin d'injection monétaire qui, lui, n'a pas cessé, et euh, tout, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les dérèglements sur les marchés financiers, lorsque les conséquences mécaniques vont, vont repointer le bout de leur nez, et il serait étonnant que dans, le, que dans le courant de cette année, ça ne se produise pas, puisque maintenant, pratiquement tous les ans, on a droit, on a droit à une séquence où, de nouveau, on, on se rend compte qu'on est au bord du précipice, eh bien, tous ces, tous ces, tous ces effets qui, enfin, tous mes effets qui ont, euh, qui ont concouru à la baisse de l'or disparaîtront, se retourneront, et on repartira dans le sens d'une hausse de l'or. Euh, donc, il est tout à fait raisonnable d'anticiper pour un avenir qui est peut-être quelques mois, qui est peut-être. Euh, L'horizon euh, début 2022. Enfin, bon, je je veux pas m'amuser à, à, à faire ce genre de, de quantification qui est impossible à faire, mais en tout cas un avenir qui est de l'ordre du court terme, euh, c'est-à-dire moins de deux ans. Euh, ça a un cou coup sur moins de deux ans. Euh, eh bien, on repartira de, dans la tendance de fond qui est, qui est celle de l'or depuis, euh, depuis maintenant plus de dix ans, et on, re on repartira vers un nouveau cycle de hausse. En tout cas, c'est comme ça que, que je vois les choses. Euh, bien, bien évidemment, toute analyse différente de celle-ci m'intéresse donc ne vous venez pas à commenter donc le message est terminé dans la partie description de la vidéo c'est à dire en cliquant sur le plus plus majuscule qui doit être situé à 5 ou 6 cm sous le, sous, sous le bas de l'écran de, de, de vidéo et euh, eh bien vous allez découvrir l'ensemble des liens qui mènent euh, à, mes, à mes contenus euh, parmi les premiers liens euh, vous avez euh, l'accès euh, à, mon, à mon blog lequel blog vous permet euh, d'accéder à, à l'ensemble des, des rapports en PDF que je mets gratuitement à votre disposition. Vous avez aussi euh, le lien d'accès à la présentation de la formation sur la protection du foyer et du patrimoine en sachant acheter lors qu'il faut, autre. et également le lien qui vous mène à la présentation du service de coaching. Si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à, à partager et également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.